Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer avec vous, Monsieur Sefdalov, de la chaîne Je sur YouTube. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, d'accord De cliquer sur like. Voilà. Le petit pouce. D'accord Et encore fois, cliquez sur la cloche pour avoir de nouveautés. Alors, comme vous savez bien, ce livre... Il Est dessiné uniquement pour les élèves qui ont un niveau débutant. Des adolescents, de faux adolescents, des adultes, bon, les gens qui ont une certaine difficulté de communiquer en français. Comme le titre indique, c'est progressive. C'est une communication progressive. Du français, avec 270 activités. Bien sûr, on a déjà vu pas mal d'activités sur notre chaîne, vous pouvez l'avoir. Mais il vaut mieux de vous abonner, bien sûr. Alors, réalisé par Claire Michel de l'édition Clé International. Alors, programme d'aujourd'hui, pour ne pas perdre beaucoup de temps, hein, c'est déjà que vous avez du temps précieux, et vous ben, n'aimez bien sûr pas le euh, perdre. Renseigner, se renseigner. Ça veut dire tout simplement donner des informations et avoir ces ces informations. Se renseigner, ça veut dire avoir ces informations. Alors, on a déjà vu comme acte de parole auparavant prendre rendez-vous. Oui, demander des renseignements, exprimer une obligation, autoriser, interdire récemment. Maintenant, suivez la, suivez la flèche s'il vous plaît. On a ici est ici vérifier. C'est... C'est l'acte de parole d'aujourd'hui, numéro 12. La situation que je vous propose pour aujourd'hui dans une station balnéaire. On va voir euh, le complément de nom, côté grammaire, et nager piscine, tout ce qui est rapport avec euh, cette station balnéaire, tout ce qui est rapport avec la natation, la piscine, tout ça, tout ça, tout ça. C'est page 46. Allons-y. On va voir ce cours de communication. Voilà, vérifié comme acte de parole. La situation que je vous propose, c'est dans une station bannière. Avant tout, il vaut mieux de regarder, s'il vous plaît, l'image. Il y a une famille qui se compose de trois éléments, trois personnes. Valérie, Sophie et Bertrand. Le père c'est Bertrand. La mère c'est Valérie et la petite s'appelle Sophie. Elles sont tout simplement à côté d'une station balnéaire. Valérie commence la parole par « Sophie, tu as pris ton maillot de bain ?»« Tu as pris. » C'est le verbe « prendre. » Ici, pourquoi il a employé ?« Tu as pris pour vérifier. » Est-ce que c'est vrai que sa fille, Sophie, a pris son maillot de bain ?« Sophie, tu as pris ton maillot de bain ?»« Oui, maman. » Alors, il continue à vérifier aussi. « Il y a bien. » « Il y a bien une piscine pour les enfants ?» Maintenant Bertrand répond par « Oui, regarde, elle est là-bas. »« Il y a bien une piscine pour les enfants ?»« Oui, regarde, elle est là-bas. » Alors maintenant c'est sûr. « Valérie, le club organise bien des cours de natation ?» Non Mais si. Alors Valérie, lorsqu'elle euh, pose la question euh, différemment, c'est-à-dire à la forme négative, elle dit tout simplement « Le club n'organise pas. » de cours de natation, est-ce que c'est vrai? L'autre est des Messie. Messie, mais, si. mais, si. mais lorsqu'on pose normalement une, une question affirmative, on, on répond par oui, pour euh, tout simplement affirmer. Le club organise bien des cours de natation? Non, mais oui, j'ai vu l'annonce dans l'hôtel. Tu es sûr? Valérie continue à vérifier avec des expressions comme « Tu es sûr que Sophie veut apprendre à nager ?»« Maman, mais oui, je vais apprendre à nager. » Alors Valérie, qu'est-ce qu'elle fait Il vérifie. Bien sûr, elle, elle exprime. Elle pose des questions. Elle exprime d'une autre façon. Pour vérifier il dit tu as pris ton maillot de bain alors pour vérifier toujours il faut poser des questions direct comme ça tu as pris ton maillot de bain il y a bien une piscine pour les enfants le club organise bien les cours de natation non tu es sûr que Sophie veut apprendre à nager voilà alors c'est ça ce qu'on appelle la façon de vérifier alors répète avec moi s'il vous plaît tu es prêt ton maillet de bain, Sophie Oui ou non Il y a bien une piscine pour les enfants. Le club organise bien des cours de natation. Tu es sûr que Sophie veut apprendre à nager voilà. Alors, lorsqu'on veut vérifier, on pose des questions. Pour se renseigner aussi. Toujours avec le côté de renseignement. Alors, vérifier. C'est comme l'exemple de se renseigner. D'accord Pour être sûr et certain de l'information. On continue maintenant côté grammaire, vocabulaire et manière de dire. Voilà, on va voir maintenant trois activités. Grammaire, vocabulaire et manière de dire. Alors, il vaut mieux de commencer par manière de dire. Manière de dire. L'adverbe « bien » est l'expression clé pour vérifier. Par exemple, Valérie pose la question cette fois au moniteur, à l'entraîneur de natation. Vous êtes bien, vous êtes bien, bien, l'adverbe ici. Vous êtes bien le moniteur de natation. Vous êtes bien Micheline Moreau. Il y a bien une piscine. Paul travaille bien ici. Alors, Valérie pose la question à l'entraîneur de natation elle dit, vous êtes bien le moniteur de natation Quelqu'un d'autre dit, euh, vous êtes bien Micheline Moreau Valérie pose la question, il y a bien une piscine. Paul travaille bien ici. Alors, autre structure, toujours avec euh, l'expression de vérifier, vous êtes sûr que, vous êtes sûr que vous êtes bien le moniteur de natation Vous êtes sûr Tu es sûr que Vous êtes sûr qu'il y a une piscine juste à côté Est-ce que tu es sûr que Ou tout simplement une question avec une intonation, de vérification, par exemple, tu as pris ton maillot, Sophie, tu as pris ton maillot, vous avez votre téléphone mobile, c'est ce qu'on appelle ici une intonation de vérification. Remarque de vocabulaire, qu'on va voir, alors comme réponse, l'adverbe « bien » signifie une confirmation, oui, je suis bien le professeur de français, par exemple. Voici par exemple le message typique sur un répondeur téléphonique. Vous êtes bien chez François et Mireille. Voilà. Grammaire, le complément de nom. Il y a un cours de natation. Un cours de quoi Un cours de natation. Alors Le complément de nom est toujours entre le nom et son complément. Il est relié par une préposition. Un cours de natation, un professeur de mathématiques, des chaussures de sport. Alors, tout ça, ce sont le complément du nom. Un cours de natation. Natation, c'est le complément du nom de cours. Mathématiques aussi, sport aussi, café aussi, moteur aussi. Alors, répète avec moi, s'il vous plaît. Un cours de natation. Oui, le complément de nom, c'est après la préposition, toujours. Un cours de quoi Un cours de natation. Un professeur de quoi Un professeur de mathématiques. Des chaussures de quoi Des chaussures de sport. Une couillée à café. Un bateau à moteur. Voilà. Soit deux, soit, soit la préposition de, soit la préposition à. Mais le complément suit toujours le nom. Alors vocabulaire, on a une station balnéaire. Nager, ça veut dire la natation. La natation, c'est le nom qui vient du verbe nager. Aller à la piscine, à la piscine. c'est ce qu'on appelle une station balnéaire. C'est la piscine, cest surtout sous. Un moniteur de natation, ça veut dire tout simplement un entraîneur, un coach. Un maillot de bain, une bouée, une planche à voile, les vagues sur la mer. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle le côté vocabulaire. Suivez-vous, s'il vous plaît. Une station balnéaire. Oui, une station balnéaire, nager ou la natation. La natation, c'est le nom qui vient du nager. Voilà. Je fais la natation à la piscine. Je vais à la plage pour faire la natation. Ou je vais à la piscine pour faire la natation. Je vais dans une station balnéaire pour m'entraîner à la natation. Un moniteur de natation, ça veut dire l'entraîneur. Un maillot de bain. Une bouée, une planche à voile, les vagues sur la mer. Voilà. Alors aujourd'hui, mes chers élèves, mes chers fans de Je Communique TV, on a déjà vu vérifier dans une station bannière comme situation de communication. Acte de parole, c'est vérifier. On a déjà vu comment euh, Par l'utilisation de euh, l'adverbe bien soit avec la question euh, directement formée comme l'intonation, etc. Côté grammaire, on a déjà vu ce qu'on appelle le complément du nom, vocabulaire aussi, quelques mots véhiculés dans la situation de communication. Ici, c'est Valérie qui pose des questions pour vérifier, pour avoir des renseignements auprès de sa famille, comme Bertrand, comme Sophie, et sa fille. Ça, elle pose autrement, elle pose par exemple de cette façon. Euh, tu as pris, ça s'appelle l'intonation, il y est bien, il utilise aussi l'adverbe bien, il utilise aussi cette expression, tu es sûr, voilà, tu es sûr que Sophie veut apprendre à nager, elle pose cette question normalement à Bertrand, mais Sophie répond par maman, mais oui, je veux apprendre à nager, voilà, c'est bien. Alors, il vaut mieux de vous intéresser à manière de dire. Il y a aussi apprendre par cœur des dialogues et faire des résumés comme ça. et N'oubliez pas aussi hein, d'avoir aussi un vocabulaire pour enrichir votre langage. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, la prochaine sera donc la leçon toujours avec se renseigner et renseigner. Cette fois, c'est protester. Pro Tester L'association que je vous propose, au camping. Grammaire, on va voir futur proche. D'accord Grammaire, on va voir futur proche, la formation de futur proche. L'association de communication que je vais vous proposer la prochaine vidéo, c'est au camping. Et l'acte-parole, c'est protester, toujours avec le côté de renseigner, se renseigner. C'était avec vous, monsieur Sebdalel de la chaîne Je communique TV N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous les euh, de mettre beaucoup de likes, de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés, de partager, partager ces, ces vidéos partout dans le monde. Voilà. Merci. Bien.